Je donne donc maintenant la parole aux deux modérateurs, le professeur Katlama et Benjamin Terrier. Merci. Merci. D'abord, merci de nous donner l'occasion d'être dans ce lieu assez magique sous les regards de certains de nos maîtres. Donc, Je suis Christine Katlama, PUPH en maladies infectieuses à l'hôpital de la Pussière-Salpétrière. J'ai le plaisir de commodérer avec... Un Benjamin Terrier, qui est professeur de médecine interne à l'hôpital Cochin, donc université de Paris. Alors, on a vu les vaccins, on est convaincu. Maintenant, la stratégie. Euh, une fois qu'on a les armes, comment on va en disposer Et surtout que là, ce qui paraît, ce qui est très particulier par rapport au registre habituel de vaccination qu'on a à faire, il y a du travail en France, c'est que là on est face à une pandémie. Donc en fait on voit bien qu'on a une course de vitesse et que euh, voilà c'est très important de voir non seulement les indications et c'est effectivement euh, Elisabeth Bouvet qui est également professeure de maladies infectieuses et qui est membre de l'autorité de santé, qui va nous parler des recommandations. Et puis pour la stratégie, eh bien nous avons la chance d'avoir le professeur Alain Fischer. Donc avec nous pour débattre des gens de terrain. Donc on va avoir le professeur Partouche, il est professeur de médecine générale et on sait que le vaccin, ça sort des laboratoires. On a également donc Renaud Piarou qui est à la Pitié-Salpêtrière professeur de parasitologie mais surtout un adepte du terrain euh, en situation épidémique et on a donc Eric Potas, qui est professeur de gériatrie et qui lui s'occupe des nos seniors on va pas se battre sur ça commence quand seniors mais en tout cas, des gens qui sont agiles, euh, plus âgés pardon et plus fragiles. Voilà. Donc, sans plus attendre, euh, Elisabeth, euh, oui, voilà. je suis là. Donc, c'est à toi. Bonjour. Bonjour. Euh, bonjour à tous. Excusez-moi là, en ce moment-là, comme vous savez, l'actualité des vaccins est assez, euh, assez forte, assez prégnante, et donc euh, j'ai, j'étais un peu coincée, donc je me suis arrangée pour avoir une heure avec. C'est avec que je que je vous rejoins. Alors, la Haute Autorité de Santé, comme vous le savez probablement, exerce, enfin, émet un certain nombre de recommandations en matière de vaccins, essentiellement par le biais de la Commission technique des vaccinations, qui située au niveau de la HS depuis seulement 2017. Donc, depuis 2017, la, la Commission technique des vaccinations émet les recommandations. Et ce qui est prévu c'est dans les missions de la HAS et de la CTV, c'est qu'à chaque fois que un vaccin a une autorisation de mise sur le marché en France, il doit être positionné dans ces... dans le cadre de la... des travaux de la commission technique des vaccinations. Et par ailleurs, la commission technique des vaccinations émet régulièrement des recommandations en matière de stratégie vaccinale, calendrier vaccinal en France, et ces, ces recommandations sont bien sûr émises à titre de recommandations, puisqu'elles sont proposées et que c'est bien sûr le ministère de la Santé qui euh, émet les recommandations et qui, euh, qui prend en compte ou non ces recommandations. Donc en matière de, de vaccination anti-Covid à l'AHS, on a commencé à y travailler à partir du mois d'avril, on a commencé à travailler à la vaccination dès ce moment-là, et, et tenter d'élaborer ce qu'on appelle un, une stratégie de priorisation, parce qu'on a pris en compte différentes hypothèses, qui prennent donc différentes hypothèses, avec d'une part l'épidémie, d'autre part l'apparition de vaccins, quel type de vaccins et quelle quantité de vaccins on pourrait avoir à quel moment, et l'impact éventuel de ces vaccins sur l'épidémie. Donc, si vous voulez, en avance de phase, depuis le mois d'avril-mai, on essaye de petit à petit définir une, une stratégie qui prenne en compte et qui réponde euh, aux, à ces différents paramètres, les vaccins, les, les mêmes, et euh, l'épidémiologie de l'infection de la de, de la COVID elle-même. Euh, donc bien sûr, tout ça a demandé petit à petit des... des des modifications, puisqu'on a pris en compte l'évolution de l'épidémie, surtout l'apparition de ces vaccins. Et euh, tout ça a conduit au mois, de, au mois de juillet à une première stratégie de priorisation qui a été finie en compte, euh, les données dont je vous parlais, et qui a abouti finalement à fin novembre à une stratégie de priorisation qui est celle, la stratégie de vaccination, qui est celle qui est euh, maintenant... Euh, euh, disons euh, disponible et qui a été euh, largement, euh, largement diffusé. Donc, l'objectif de cette stratégie, c'était de prendre en compte d'une part qu'est-ce qu qu'on cherchait à obtenir avec la vaccination. La première, euh, la, la première objectif de cette vaccination, à notre sens, de, de protéger les personnes vulnérables et euh, par ce pied, à la fois de réduire la mortalité, mais aussi les hospitalisations. Et donc, dans cet objectif, vacciner le maximum de personnes qui sont les personnes vulnérables à la, à, à, au Covid. Deuxième, euh, deuxième objectif, c'est la protection du système parce qu'on a bien vu dans l'épidémie, surtout au début, que l'impact de cette épidémie, bien sûr, a été le plus fort sur les personnes infectées par le Covid et sur des personnes vulnérables infectées par le Covid, mais aussi, ça a eu un impact très fort sur le reste du système de santé son fonctionnement, puisque le système de santé, noyé, si je peux dire, par le, la problématique du Covid, a eu beaucoup de mal à assumer le reste de ses missions, et donc l'objectif de la vaccination va être aussi de protéger le système de santé. Troisième type d'objectif, c'est la réduction de la transmission du virus. On en a parlé et pour cela, il faut bien sûr qu'il y ait un vaccin qui diminue ce qu'on appelle les formes asymptomatiques, c'est-à-dire les formes qui ne produisent pas de symptômes mais qui peuvent rester des formes de l'infection contagieuse donc plus dangereuses, qu'elles sont asymptomatiques. Et donc, et enfin, objectif qui est lié, c'est celui de l'action sur le réservoir de virus, ce qui suppose une couverture vaccinale suffisante, on estime habituellement, si on veut intervenir réellement sur le réservoir et sur la transmission, c'est une couverture vaccinale qui, qui dépasse 60 à 70 avec un vaccin qui, de préférence, est une action sur, les sur, sur la transmission aussi. Donc, les différents textes, je vous ai dit, on ont abouti à cette stratégie vaccinale. Puis ensuite, on a on a réfléchi aussi à, à la mise en œuvre de la campagne. On a émis un certain nombre de, de recommandations qui ont fait l'objet d'une consultation publique car il nous paraissait extrêmement important à la HAS que euh, toutes ces toutes ces données concernant la, la campagne de vaccination soient euh, euh, discuter, parviennent à, voilà, à tous les acteurs de la société, que ce soit les représentants des usagers, que ce soit les représentants des professionnels, et qu'il y ait une, une, une, une information et euh, un retour de, de, de tous ces publics. C'est comme ça que cette, ces modalités de, de mise en œuvre de la campagne ont fait l'objet de cette consultation, puis d'un retour de consultation, et ça nous a permis, en gros, d'émettre un certain nombre de recommandations sur l'élaboration de la campagne, recommandations sur, euh, d'une part, le, la notion d'obligation, il nous a semblé qu'au moins pour la campagne de vaccination, il ne fallait pas que la, la vaccination soit obligatoire, sur le côté transparence de cette campagne de vaccination, euh, mise en jeu de, de, des différents acteurs, rôle important du médecin traitant, etc. Ensuite, nous avons travaillé à des avis plus concrets, au fur et à mesure que les vaccins arrivent et sont mis euh, et obtiennent leur autorisation de mise sur le marché. Et c'est comme ça qu'on est amené à rendre un avis sur le premier vaccin Comirnaty, donc le vaccin de Pfizer, fin décembre, ce qui a permis à, à ce vaccin donc d'avoir euh, euh, un positionnement au sein de la stratégie qui avait été établie, puis un avis euh, du vaccin euh, Moderna euh, en, en janvier. Euh, nous allons rendre la semaine un avis sur le vaccin AstraZeneca, qui, comme vous le savez, va avoir très rapidement une autorisation de mise sur le marché en Europe. Et donc, euh, de facto, euh, très rapidement, euh, une, une AMM en France et un avis donc de la HAS en début de semaine prochaine. Euh, alors, pour revenir un petit peu sur la stratégie de, de priorisation, euh, la, les travaux de, de la Commission, d'autorité de santé, la CTV et des services de la HHS qui, qui, qui travaillent là-dessus a, a surtout porté sur l'évaluation de l'impact des facteurs de risque et donc l'impact en termes de mor mortalité, morbidité, hospitalisation. Il nous a conduit à identifier le fait que ce qui est connu, mais ce qui a été modélisé, c'est que vraiment l'âge est le facteur essentiel de la vulnérabilité, c'est le facteur principal. Ainsi, une personne âgée de plus de 80 ans a 11 fois plus de risques de décéder du Covid que quelqu'un de moins de 50 ans. Et quand on monte en âge, à partir de l'âge de 50 ans, on va progresser ces, ces facteurs de risque. Et donc... Le, quand on étudie tous les autres facteurs de risque qui ont bien été décrits, que ce soit les pathologies cardiaques, les pathologies pulmonaires, les pathologies rénales, le diabète, l'obésité, les pathologies neurologiques, la démence, les néoplasies, les maladies sévères, les, les maladies immunologiques, eh bien on voit que le poids de chacun, de chacune de ces pathologies est certes euh, tout à fait significatif, mais que le facteur H prédomine nettement par rapport à ces facteurs-là. Raison pour laquelle ça nous a conduit à aboutir à une définition de, de, de, la, de la politique vaccinale en, en plusieurs phases, sachant par ailleurs que la France aurait à disposition un nombre de doses de vaccins au début qui serait limité. Donc c'est en prenant en compte d'une part le nombre de doses attendues pendant les premières phases de la vaccination et puis ultérieurement qu'on a pu petit à petit dessiner une politique vaccinale en, en, en cinq phases en s'attachant à définir au mieux que les trois premières phases car euh, il est bien évident que les choses sont très très évolutives et qu'il nous semblait relativement illusoire de vouloir être très précis pour les phases ultérieures et donc et la description des phases a été surtout celle des trois premières phases. La phase 1 étant celle qui visait les personnes les plus vulnérables et qui avaient le plus de risques d'être exposées au virus et c'est à dire la popul la, les populations de personnes âgées vivant en collectivité qu'il s'agisse des EHPAD ou qu'il s'agisse des autres structures qui accueillent des personnes âgées puisque, à la fois, ces personnes sont beaucoup plus, comme on l'a vu, de développer des formes graves et de décéder du Covid, et d'autre part, beaucoup plus à risque d'être exposées au virus, puisqu'elles sont dépendantes et qu'elles sont euh, entre elles, et que, surtout aussi, beaucoup de personnes s'occupent d'elles. Donc, elles sont, il y a beaucoup d'interactions avec euh, le monde qui les environne. Et donc, ce sont les personnes les plus exposées et les plus à risque. Et donc, c'est pour ça qu'on les a positionnées en premier, ainsi que les personnes, les professionnels de santé et d'autres professionnels de, de, de, de, qui sont à proximité d'elle et qui travaillent à, à côté d'elle. Et, et c'est ainsi donc qu'on définit cette première phase, auquel succès, mais disminuité au fur et à mesure qu'on imagine avoir des vaccins à la fois efficaces sur ces tranches de population et disponibles. C'est ainsi qu'on passe à la phase 2, où on, là, on va descendre en termes de, de gravité et de facteurs de risque des personnes les plus âgées, c'est-à-dire les plus de 75 ans, puis les moins de 75 ans, en priorisant d'abord celles qui ont des, des comorbidités associées, puis euh, les autres, et, et les personnes euh, d'âge euh, moins, moins élevé. Puis les personnes, pendant cette phase, la phase qui va succéder, c'est-à-dire la phase 3, les personnes qui sont atteintes de comorbidité mais qui n'ont pas l'âge de 65 ans. Voilà, en gros, pour simplifier, si vous voulez, comment on a réfléchi et proposé cette, euh, cette priorisation et cette évolution en phase de vaccination, considérant par ailleurs le nombre de doses qui correspondait à peu près au nombre de personnes visées, à pour la première phase, on, on s'attendait à avoir 2 à 3 millions de doses de vaccins, peut-être 4, ce qui permet, comme vous le savez, il y a deux doses de vacciner euh, au maximum 2 millions de personnes. Les phases successives comprennent un nombre de personnes beaucoup plus important, puisqu'on passe pour les personnes de plus de 75 ans à 6 millions de personnes, et ensuite 13 millions de personnes. Donc, en fait, quand on prend en compte toutes les personnes qui ont des facteurs de risque, euh, et qui sont à risque du fait de leur profession, on arrive à peu près à un tiers de la population française, c'est-à-dire à 22, 22, 23 millions de personnes. Enfin, Ça se peut bien sûr euh, s'affiner et se discuter. En gros, voilà ce que je voulais dire sur euh, les travaux de la Haute Autorité de Santé, les recommandations en matière d'une part de priorisation, euh, d'organisation, de mise en œuvre et... Bien sûr, donc pour terminer, les avis que l'on a donnés pour les deux vaccins qui ont eu une autorisation de mise sur le marché jusqu'à présent et qui rentraient par ces deux vaccins, puisque ces deux vaccins ARN ont à la fois, sont caractérisés à la fois par une, une efficacité qui est tout à fait euh, importante, puisqu'elle est supérieure à 90% pour les deux, et que cette efficacité semble... Conservé. On n'a pas de données absolument euh, complètes pour les personnes âgées de plus de 75 ans, mais pour les plus de 65 ans, on est qui nous montre une efficacité tout à fait euh, tout à fait bonne euh, chez les personnes de plus de 65 ans. Donc, une bonne efficacité, une bonne tolérance, euh, en dehors des problèmes allergiques dont on vous avait parlé déjà, euh, et euh, par ailleurs des conditions d'administration et de stockage qui était un peu compliqué, qui rendait possible d'imaginer que les premières phases concernant des établissements liés euh, d'établissements établissement de santé permettaient, sur le plan logistique, de faciliter l'administration de ces vaccins. Voilà donc en prochaine étape, comme je vous le disais, l'avis sur le, le vaccin de AstraZeneca. Merci. Merci, Elisabeth. Oups, pardon. Euh, alors, sans plus tarder, après donc, euh, la structure, la HAS, le comité technique des vaccinations, maintenant, nous laissons la parole à Alain Fischer, qui, va, qui est président du Conseil d'orientation de la stratégie. Hein, on voit bien qu'il y a un problème de santé publique et politique. Et qui va nous donner donc le point de vue de la stratégie, on imagine bien un peu au jour le jour, euh, qui a été euh, choisie par nos politiques. Bonjour, <coughs> merci de me donner l'occasion d'évoquer une question essentielle de santé publique. Elisabeth Bouvet vient de tracer très précisément et synthétiser l'important travail que la Haute Autorité de Santé a mené, de, mené depuis de nombreux mois pour définir cette stratégie vaccinale. et Le cadre pratique de réalisation de la vaccination s'inscrit totalement dans ce qui est préconisé par la Haute Autorité de Santé, en, en sachant que des adaptations sont nécessaires et seront nécessaires en fonction de l'évolution des connaissances et de la mise à disposition des vaccins. Donc, Je ne reviens pas sur le fait que nous savons tous que, malheureusement, l'offre de vaccins est inférieure à la demande. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des vaccins et que c'est un espoir formidable qu'à terme nous sortions de cette pandémie et que cette situation de contexte limitant d'offres devrait néanmoins s'améliorer au cours des mois à venir. Donc si je prends la situation telle qu'elle est aujourd'hui, il y a en France environ un groupe. Donc aujourd'hui, en pratique, il y a... Un un groupe d'environ 8 millions de personnes qui sont éligibles à la vaccination. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit très bien Elisabeth Bouvet à l'instant, donc définie sur le critère fondamental de la protection individuelle apportée par la vaccination dans le contexte où il n'y a pas de certitude sur l'effet sur la transmission, bien que, comme dit tout à l'heure, on l'espère naturellement beaucoup. Donc, le principe de cette vaccination, c'est qu'elle est fortement recommandée, nécessitant toutes les explications et l'information adéquate des personnes à vacciner et qu'elle est gratuite. C'est une forme de décision partagée comme tout acte de santé, mais qui ne nécessite pas, je le rappelle, de consentement écrit, sauf situation très particulière en EHPAD, et donc qui peut être effectué dans des conditions les plus simples possibles. Un point que je souhaite mentionner est que le fait que ces vaccins ceux qui sont aujourd'hui disponibles, les vaccins ARN nécessitent, comme vous le savez, d'être conservés, congelés, qu'ils sont transportables difficilement, et donc, autrement dit, qu'il y a une logistique très lourde autour de la mise en place de la vaccination. Pas avec ces vaccins-là, il y a deux circuits qui ont été mis en place en France, je ne vais pas entrer dans les détails qui sont un peu lourds, mais un circuit qui permet essentiellement d'alimenter les EHPAD et d'autres maisons de retraite, et un second circuit qui permet d'alimenter les centres de vaccination qui se développent et qui sont aujourd'hui environ au nombre de 1000 dans l'ensemble de l'Hexagone et des DOM-TOM. Le bilan de la vaccination au jour, enfin, à hier, était que 1 350 000 personnes ont été vaccinées, à peu près au rythme actuel de 130 000 par jour mon avis, ce n'est pas le chiffre le plus intéressant parce qu'on peut cacher beaucoup de choses derrière un nombre global. Ce qui est plus intéressant, c'est de regarder qui a été à ce jour vacciné. C'est Environ 45 sont des professionnels de santé, donc ceux qui ont plus de 50 ans ou des comorbidités. Environ 30 sont des personnes qui ont plus de 75 ans et environ 25 sont des personnes donc en maison de retraite et en EHPAD. Et en, et en fait, cela représente la vaccination d'à peu près la moitié des personnes, enfin en tout cas la moitié des EHPAD sont, ont été, ont été concernées à ce jour pour la vaccination et avec une assez bonne nouvelle qui est le fait que 80% des résidents ont accepté la vaccination, ce qui est au-dessus des, de la situation telle qu'elle était envisagée a priori et qui donne un signe positif sur l'engagement de la population, en tous les cas des personnes les plus âgées, vers cette vaccination. Ce chiffre est intéressant parce qu'on sait qu'au 15 février environ euh, la vaccination dans les maisons de retraite, en tous les cas dans une euh, première vision globale, aura été effectuée. Et si on, on, est, on fait une petite estimation que donc 80 aient été vaccinés, mettons qu'un taux d'efficacité de 80 en étant un peu plus prudent, puisque ce sont des personnes très âgées, on ne va pas prendre 95 ça fait 8 fois 8, ça fait 64 on devrait pouvoir réduire la mortalité, et la morbidité sévère des personnes en EHPAD de, de presque deux tiers ceci avant la fin du mois de février. Et je rappelle que la mortalité des personnes en EHPAD, c'est environ 30 de la mortalité par le Covid. Donc, c'est un résultat tangible que, logiquement, on devrait observer dans les toutes prochaines semaines. Et ça, ça me paraît être les chiffres les plus importants et intéressants à suivre. Les perspectives, évidemment, dépendent complètement de l'arrivée des nouveaux vaccins. On a déjà parlé à multiples reprises de l'AstraZeneca. Donc, je ne sais pas chez qui on pourra l'utiliser, mais en tous les cas, il deviendra disponible à très court terme. On attend pour le mois d'avril Pardon, plus d'abord pour le mois de mars, en principe, un troisième vaccin RN curvax d'origine allemande, et enfin, enfin pas enfin, mais pour la période à venir, en avril, un autre vaccin à vecteur adénoviral qui vient de la société Janssen. Un point important, c'est qu'avec la classe de vaccins de type adénoviraux, il devient possible euh, d'alléger de, considérablement la logistique, car ces vaccins se conservent, à, se conservent à 4 degrés. Autrement dit, on se rapproche d'une logistique classique, mettons, de vaccination antigrippale. Et donc, il est tout à fait sérieusement considéré que ces vaccins soient accessibles en pharmacie. Alors toutes les pharmacies, quelques pharmacies, la, la, la précision des scénarios est à venir, et donc que les médecins généralistes et l'ensemble des personnels soignants, aussi pharmaciens, infirmiers qui seront impliqués, puissent participer à cette vaccination et en, donc en amplifier considérablement le mouvement, puisque la logistique, je le répète, sera infiniment plus simple. Donc les perspectives, quand exactement, évidemment, c'est très difficile de dire, peut-être mi-mars, peut-être plus tôt, je ne sais pas, il devrait être possible d'avancer dans les catégories que la Haute Autorité de Santé a définies, en pensant en particulier aux personnes âgées entre 65 et 74 ans, qui sont encore, comme Elisabeth Bouvet l'a dit, à risque. Des patients à, à, avec des comorbidités âgés de plus de 50 ans, il y en a quelques millions. Et aussi, il y a une catégorie qui mérite une discussion sérieuse à court terme, c'est d'étendre la vaccination aux professionnels de santé âgés de moins de 50 ans. Un des objectifs évidents, c'est de protéger autant que faire se peut de notre capacité de notre système de soins dans une perspective, en plus, qui n'est pas tout à fait réjouissante sur l'évolution de la pandémie. Donc, quand exactement tout ceci, toutes ces personnes pourront, pourront commencer à être vaccinées, c'est difficile à dire, j'évoque mi-mars, mais il faut prendre ces données avec prudence. Si les choses se passent convenablement, on pourrait espérer que de l'ordre de 17 millions de personnes qui était parmi les plus vulnérables en France, aient été vacciné d'ici le mois de mai, euh, intégrant le mois de mai. Et ensuite, bien sûr, il faudra décliner les groupes suivants, les personnes âgées de moins de 65 ans, les professions exposées. À mon avis, il y a une discussion à avoir et peut-être à reprendre sur les populations en situation précaire dans ce pays, qui sont particulièrement exposées et fragiles. Je, bon, ce sont des points de discussion importants, mais je ne vais peut-être pas m'étendre trop longtemps. Juste pour finir, en évoquant les questions, les questions qui sont devant nous et qui feront fort forcément, évoluer la stratégie vaccinale au fil, au fil des mois qui viennent. Euh, certaines ont déjà été largement évoquées, donc je ne fais que les mentionner. Combien de temps est-on protégé une fois qu'on a été vacciné et par quel vaccin euh, La transmission, est-ce qu'on peut songer à une stratégie fondée sur euh, l'immunité collective et la fonction altruiste de la vaccination en, en agissant sur d'autres secteurs de la population Question posée. L'effet des variants, je n'insiste pas, c'est qui largement évoqué, et c'est évidemment une, une question centrale. Il y a la question d'établir des corrélats de protection entre protection clinique et tel ou tel examen immunologique, en particulier, évidemment, le titre d'anticorps neutralisant qui serait protecteur. Ce serait une information capitale qui faciliterait l'évaluation globale des choses. L'évaluation des nouveaux vaccins, la validation, forcément, de cela dépend la stratégie vaccinale. Les capacités de production sont-elles à la hauteur des attentes Dans tous les jours, on entend telle ou telle information qui montre qu'il y a un petit peu de fragilité à ce niveau. Et enfin, très brièvement, deux points, mais qui sont capitaux, de nature très différente. Le premier, c'est la confiance en la vaccination. C'est un sujet dont on parle très peu aujourd'hui parce que les personnes concernées, sont, dans l'immédiat, sont les personnes âgées qui, dans l'immense majorité, souhaitent être vaccinés, et même, il y a, au contraire, évidemment un certain sentiment de frustration face au fait que la capacité vaccinale ne permet pas immédiatement d'y faire face. Mais lorsque ces populations ont été vaccinées, viendra le tour de, de, de classes d'âge qui se sentent probablement un peu moins concernés par le risque de la maladie, bien qu'il n'est jamais vraiment nul. Et à ce stade-là, peuvent voir réapparaître les questions connues d'hésitation vaccinale dans ce pays. C'est un sujet, à mon avis, extrêmement important sur lequel nous devons nous pencher en termes de, de communication et, et, et d'analyse. Et pour terminer, d'une phrase, on ne peut pas oublier ce qui se passe hors de l'Hexagone et dans l'ensemble le, de la planète. Et le jour, pour souhaiter un jour arriver à limiter cette pandémie, ce n'est pas uniquement la communauté européenne ou l'Amérique du Nord qu'il faut vacciner, c'est le monde entier. Ce qui se passe aujourd'hui au Brésil et à Manaus montre que c'est un risque pour nous, comme pour eux, j'aurais quand même d'abord dû dire pour eux, mais aussi pour nous, et qu'on ne peut pas envisager le succès d'une stratégie vaccinale sans une planification mondiale, aussi difficile soit-elle. Je vous remercie. Merci beaucoup, euh, monsieur Fischer. Euh, donc, on va un petit peu également prendre le point de vue de, de trois professionnels de terrain, comme le disait Christine Katlama. Et je crois que monsieur Partouche, en tant que peut-être représentant de la médecine générale, vous allez pouvoir nous donner euh, un peu votre point de vue. Donc, l'idée, ça serait peut-être que qu'on euh, puisse avoir une quinzaine de minutes à la fin pour répondre aux questions, en tout cas, euh, qui sont nombreuses. Donc, euh, merci pour votre. Je bon, vous remercie de me donner la parole. D'ailleurs, enfin, je vais commencer par remercier Odile Loney et Brigitte Autran de m'avoir invité à cette séance sur la vaccination. Je, je mesure les, les, la responsabilité que j'ai de, de représenter la médecine générale, parce qu'on est nombreux médecins généralistes en France à s'occuper des patients au jour le jour. Alors, si on prend l'historique de l'engagement des, des, des médecins généralistes dans cette pandémie depuis mars, euh, la vaccination, est logiquement, euh, arrive en bout de course et, et, et logiquement là. Donc, au départ, ça a été le bouleversement des, des cabinets médicaux. Ensuite, euh, les prescriptions et conseils des, des mesures barrières et à une période où, où il manquait de, de, de masques, et c'était très difficile. Puis enfin, la, la déclaration, la, le dépistage, déclaration des cas, tracing, euh, prise en charge des cas et surveillance des cas qui était tout à fait nouveau pour nous, tout en maintenant une continuité des soins courants et un suivi des patients chroniques, ce qui n'a pas été très facile pendant cette période. Puis, il a fallu appeler les patients isolés. Et ensuite, au cours de l'été, est apparu le problème des patients ayant des symptômes persistants. Et puis, en raison du confinement, euh, les, les, la prise en charge des patients étant en souffrance euh, psychique et puis de, depuis euh, euh, quelques mois maintenant des, des demandes de, euh, il a fallu répondre aux, aux questions, aux interpellations, aux inquiétudes concernant l'évolution de l'épidémie, bien sûr, les mesures sanitaires, euh, et puis voilà les, les vaccins, leur nature, les bénéfices, les risques et dernièrement, euh, l'éligibilité pour être prioritaire euh, dans les centres de vaccination. Alors, on, on s'est engagé pour vacciner dans les EHPAD, euh, on s'est engagé euh, pour mettre en place des centres de, de vaccination à travers les CPTS, et on s'est engagé pour vacciner euh, dans les centres de vaccination. Pour autant, euh, le, le, le colloque singulier et l'approche en soins primaires sont, sont essentielles. Euh, D'abord, il y a une sérénité du parcours de soins euh, habituel euh, qui est un peu opposée un petit peu à, à l'organisation disruptive des, des centres de vaccination. Euh, C'est un lieu de décision partagée, donc il y a une recommandation de la HS sur cela, euh, à partir de, de, de données factuelles, et donc il y a des outils de décision partagée qui sont en cours d'élaboration. Le médecin généraliste a une communication qui est adaptée à chaque, à chaque patient. Il connaît l'histoire du patient et ses risques précis de forme grave. Et tout ça, c'est dans un climat de confiance. Et puis, alors, une question qui va être posée, qui ne se pose pas aujourd'hui, et l'a bien dit Alain Fischer, c'est celle de, de l'hésitation vaccinale. Probablement qu'elle se posera euh, courant mai, courant juin, euh, et il faudra. Euh, répondent aux, aux fakes euh, par des informations factuelles et des interventions brèves. Il faudra rester empathique même avec les patients hésitants. Et on usera d'entretiens de, motivationnels. Euh, et également, le médecin étant vacciné constituera un repère normatif pour l'ensemble de, de la population. Aujourd'hui, la prescription de vaccination pour les personnes à risque ou personnes âgées de plus de 75 ans, constitue déjà un accompagnement du patient. Une partie du médecin généraliste qui, qui, euh, qui est dans cette euh, prescription. Voilà. Il, il, ça va être très difficile de, de, de dire qu'il il a, on a besoin de vacciner chaque individu euh, pour le bien collectif, en l'absence de données sur la transmission. Euh, C'est une notion qui est difficile à... à à partager, toujours est-il que les médecins généralistes sont prêts euh, à, à s'engager, à vacciner. Une enquête menée par le, le Collège de la médecine générale et le, euh, le CNGE, le Collège des généralistes enseignants, menée auprès de 3 000, 2500 médecins généralistes, a montré que 95 d'entre eux étaient à l'aise pour parler de la vaccination Covid à leurs patients, que 99 d'entre eux vont proposer la vaccination à leurs patients, que 75 d'entre eux disposent d'un frigidaire dans leur cabinet médical. Donc, on est prêt et on attend que les vaccins arrivent dans les cabinets. Merci beaucoup. Euh, on peut peut-être enchaîner avec Monsieur Potas, qui est gériatre à Charlefoy et donc euh, va parler de l'aspect gériatrique. Euh, oui, merci. Alors moi, je ne représenterai pas tous les gériatres de France, hein, je ne pas là. Euh, je ne suis pas un des 66 millions d'épidémiologistes, infectiologues, etc. Donc, euh, un peu candide sur la question, mais quand même. Donc, non, mais il y a trois points peut-être importants, enfin, qui me paraissent importants euh, en termes de, de prise en charge des patients âgés euh, dans le contexte de Covid. Le premier point, ça a été évoqué par Odile Lonnais euh, dans, sa, dans son topo, euh, c'est effectivement la, la, la surprise quand même pour les gériatres et pour les infectiologues. je pense aussi de la, des, des résultats d'efficacité des vaccins chez les plus de 75 ans. Alors c'est vrai que c'est plutôt plus de 5 ans dans les études, euh, parce que classiquement, quand même, l'immunosenescence ça existe. On connaît bien maintenant des problématiques sur les vaccins, euh, sur la grippe, sur le VZV. On connaît bien aussi les diminutions importantes quand même d'efficacité. Et là, on est quand même très surpris des résultats. Donc c'est presque une question qui se pose encore, mais peut-être que les spécialistes ici ont la, ont la réponse, c'est que dans, dans, dans les études PRINCEPS, les, les groupes sont quand même pas très importants, c'est quand même des, probablement des 65-75, comme l'a dit aussi la collègue de l'HAS et pas des depuis 80 ans. C'est vrai que 65 ans pour nous, c'est les enfants de nos patients, donc ça nous intéresse moins. Mais, non, non, mais très sérieusement, je pense. Je ne sais pas s'il y a déjà un petit peu de données préliminaires sur les, dans les populations d'autres pays qui ont commencé avant. Donc ça, c'est une vraie question que je me pose, donc je vais me permets de vous la poser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, là, on n'est plus dans la stratégie vaccinale. C'est les problématiques qu'on a pu avoir nous au niveau, alors hospitalier, c'est vrai, mais aussi institutionnel puisque les patients âgés en ville, on est d'accord avec Partouche, finalement, ils sont très pro-vaccin, et ils sont, voilà, ils sont capables de comprendre les tenants aboutissants de la vaccination. Dans les institutions et dans les hospitalisations, enfin, les hôpitaux gériatriques, on a beaucoup, beaucoup de patients avec troubles neurocognitifs. Ça, ce n'est pas une, un grand scoop. Et là, il y a eu un énorme problème de délai... Enfin, énorme. Allez, un problème de délai, prégnant en tout cas, sur les problématiques de consentement euh, et qui ne sont pas forcément aussi clairs que ça dans les, on va dire, les textes de loi ou en tout cas les, les recommandations. Alors, il y a eu de très, beaux textes, enfin, de très bons textes pardon, de la, du Comité national d'éthique et de l'ARS ile- de france ou de l'ARS national de de france qui, qui ont proposé quelque chose qui nous, nous convient très bien. Euh, qui est évidemment de ne jamais aller contre la vie du patient, y compris avec troubles neurocognitif, parce qu'il faut, euh, il voilà, y, y a aucun doute là-dessus, euh, qui était aussi un, un, un contexte de ce que nous, on appelle la non-opposition, qui était finalement ce qu'on fait de façon très habituelle, avec beaucoup de thérapeutiques en gériatrie, y compris vaccinale, puisque la grippe, personne ne s'est jamais posé la question pour la grippe d'aller demander au tuteur ou à la famille ce qu'elle en pense, parce que le bénéfice-risque était indéniable. Donc là, je pense qu'on est un peu dans la même situation et pourtant, notamment avec certaines directions d'affaires juridiques, si on s'attache aux lois et aux textes, on a cette problématique. Alors, je ne dis pas que c'est une problématique majeure dans la population française, parce qu'en termes de nombre de patients, évidemment, ce n'est pas extraordinairement important. Mais pour la pratique gériatrique, en tout cas en institution, ça peut effectivement être quelque chose qui peut être... Mais c'est une question qui me paraît intéressante, parce que qui pourra déboucher sur d'autres choses, pour d'autres types de prise en charge, en sachant qu'il y a peut-être ce, ce petit trou, entre guillemets, légal, et qui nous pose aussi quelquefois problème. D'ailleurs, je, je, je, je fais une petite parenthèse mais dans le contexte de la recherche clinique en gériatrie, où on a quelquefois aussi cette, cette, ce, petit, ce petit accueil. Et puis le tout dernier point, si vous me permettez, c'est... Alors, c'est pas polémique du tout, hein, je voudrais quand même que ce soit très clair avant que ça soit mal interprété, c'est que ça nous pose d'où cette, cette pandémie, euh, donc on, on l'a vu, hein, qui qui, en tout cas, tue finalement beaucoup plus les patients de plus de 80 ans, ça nous pose une question sur euh, quasiment le modèle de, de, des, des EHPAD. Alors, j'entends par là qu'on a eu finalement un peu la même chose et la prise en, compte, la prise en conscience de la population du sujet âgé, enfin, que qu'il y a des problématiques du sujet âgé, finalement, en 2003, au niveau de la calicule. C'était un peu la même problématique où, tiens, on se rend compte qu'il y a des vieux. Ah, C'est marrant, les vieux sont fragiles et ils meurent. Quoi, donc ben là, c'est un petit peu la même chose et on, on s'est posé nouveau la question et on se pose la question très nettement au niveau national gériatrique de ce modèle de l'EHPAD. Alors ce n'est pas le modèle de l'EHPAD en soi, mais de la prise en charge médicale dans ces structures. Et peut-être que ça va faire bouger un petit peu les choses. Alors je ne sais pas, il n'y a pas les solutions hein, pour eux. Et effectivement la médecine ambulatoire, l'implication, le, le, le coordonnateur prescripteur ou pas prescripteur, enfin plein de choses comme ça qui sont... Alors enfin, c'est plus ouvert, hein, ce n'est pas une question que je pose, parce que là je pense que pas grand monde forcément euh, s'intéresse à cette question, mais c'est quelque chose qui va probablement nous, nous intéresser aussi dans les, dans les années à venir, euh, finalement directement lié à cette pandémie. Voilà deux, trois petits points euh, que je voulais aborder. Et en pratique, ça y est, vous avez vacciné alors, ben ce n'est pas aussi simple que ça, en fait. Alors, euh, si on regarde la télé, oui, on vaccine beaucoup les vieux. Si on va dans les hôpitaux, ça, ça se vaccine. Euh, alors, bon, je passe les côtés logistiques, hein, je ne ouais, vais pas être polémique aujourd'hui, mais j'insiste un petit peu sur le côté, euh, finalement, lenteur relative, en tout cas apparente, mais qui est, encore une fois, liée à des problématiques, euh, notamment de consentement, et qui freinent beaucoup hein, sur les patients et les troubles neurocognitifs. Euh, et puis, bon, sans être polémique non plus, des problématiques aussi où il n'y a pas forcément, alors dans les EHPAD, c'est encore plus vrai dans les optogériatriques, mais il n'y a pas forcément les structures et les personnels, etc., pour avoir, euh, il faut être clair, hein, euh, on n'est pas, pas armé comme peut l'être euh, un centre de vaccination qui va avoir des renforts dans tous les sens, etc. Donc c'est vrai qu'il y a probablement un certain retard. Donc, et c'est d'ailleurs, je me faisais la réflexion tout à l'heure en écoutant monsieur Fischer et, et le collègue de la que j'espère que les phases ne vont pas aller trop vite parce que la phase 1 pour nous n'est pas terminée. Hein, donc calmez-vous un petit peu, hein, faites bien la phase 1, puis on passera à la phase 3-4 après, mais les vieux ne sont pas tous vaccinés encore. Hein, donc un peu, voilà, non, je plaisante un peu, mais voilà, pour la priorisation, ce n'est pas complètement une plaisanterie quand même. Euh, alors, dernier point de vue, Renault, oui, le terrain la vaccination Oui, mais aussi, euh, je veux peut-être mettre mes petits petons dans la stratégie. Euh, donc, en, en, Justement, en, la, en essayant de comprendre par rapport à ce qui se fait ailleurs, sur d'autres épidémies, etc. Et euh, Le premier point, c'est qu'en écoutant, je me suis aperçu qu'il euh, y avait un certain nombre de, de points de base qui ont été mis pour, faire, pour définir la stratégie qui vont peut-être évoluer. Premier point de base, c'est qu'on ne savait pas si le vaccin était protecteur ou pas sur la transmission. Donc ça, ça pousse évidemment à choisir de protéger individuellement, mais s'il y a une protection sur la transmission, sur les asymptomatiques, ça ouvre d'autres champs. Le deuxième point, c'est qu'on euh, a un vaccin dont on dit, et c'est vrai qu'il y a quand même quelques limites, qu'il protège même dans les plus grands âges. S'il arrive des vaccins comme AstraZeneca qui ne protègent pas, ça obligera à repenser l'utilisation de ce vaccin. Parce que l'efficacité, le, euh, si elle est très faible à un certain niveau d'âge, peut-être que c'est moins intéressant. Un truc qui n'est qui est pas du tout envisagé, par exemple, sur, quand Alain Fischer a parlé des populations les plus vulnérables, les plus exposées, ce sont peut-être aussi les populations qui ont déjà acquis une immunité par la maladie. Je suis un peu étonné qu'on ne cherche pas à, à connaître cette immunité au préalable de la vaccination. Et même, ça nous concerne, nous aussi. C'est Christine qui m'a vacciné, donc... Euh, mais euh, le, le fait peut-être de chercher des anticorps avant, parce que les personnes dont on sait qu'ils ont eu la Covid, il y a 3 millions. Mais des personnes qui ont eu la Covid en France, il y en a peut-être 15 ou 20 millions. Peut-être qu'on avancerait plus, si, puisqu'il n'y a pas beaucoup de, voici, de vaccins, si on savait déjà dans quelle catégorie se trouvent les personnes les plus immunisées ou si on faisait une recherche individuellement. Et puis, il y a le, le, le caractère d'urgence. Euh, c'est intéressant de voir et c'est vraiment une question que j'avais posée aussi à, à Brigitte Autran euh, il y a quelques jours. Les Anglais, face à, face à un mur qui arrivait, euh, est pas très loin de ce qui nous arrive maintenant, avaient privilégié de faire euh, beaucoup de premières doses et de retarder la deuxième dose. Euh, on a failli le faire, ne pas le faire. En tout cas, ce serait bien qu'on puisse avoir un éclairage sur ce, sur ce point-là, ça me paraît euh, être très intéressant. Dans les stratégies de, de vaccination, euh, ah oui, il y a quand même un point important, c'est Odile Launay qui proposait de protéger les personnes les plus, les plus âgées. Il y a une des faiblesses en leur demandant de s'isoler. Une des faiblesses, c'est que les personnes âgées en ville ont besoin d'aidants, ont besoin de soignants. Or, un infirmier qui va de personne âgée en personne âgée n'est pas vacciné. Même l'aidant qui, va qui va aller voir n'est pas vacciné. Donc c'est probablement aussi un aspect stratégique qui peut être intéressant. Et puis, euh, dernier point sur des choses qu'on voit faire. Euh, par exemple, on a parlé d'Ebola. Euh, mais Là, on n'est pas dans les conditions. Hein, mais à un moment, si on est sur une stratégie d'élimination ou quelque chose comme ça, il va falloir un jour réfléchir à la possibilité de faire des vaccinations en cordon. Est-ce que c'est faisable Est-ce que le délai d'acquisition de l'immunité versus la vitesse de propagation de la maladie, quel est le bon rayon Quelle est le, la manière de faire mais Vous voyez que la stratégie euh, de vaccination, en fait, il y a des de très, très grandes possibilités. C'est un, un outil qui est merveilleux, mais qu'il faut... Euh, savoir utiliser, et cette stratégie nécessitera encore de, des réflexions, et peut-être il faudra associer dans ces réflexions des organismes comme MSF ou, enfin, ou l'UNICEF qui ont géré énormément de, de campagnes de vaccination dans des conditions très différentes, et ouvrir un petit peu le, les choses, enfin, la, la réflexion. C'était intéressant, la manière dont ça a été fait, mais je pense que les, les choses évoluent et on devra évoluer avec. Voilà, merci. Merci beaucoup. Vous avez parfaitement, en tout cas, lancé la, les questions et je pense que ça a repris certains points qui pourront être discutés. Mais est-ce qu'éventuellement, euh, Alain ou Mme Bouvet, vous vouliez déjà commencer à répondre à certains aspects, des, notamment soulevés, euh, avant qu'on passe aux questions de, de, des internautes ou pas Je euh, pas, Elisabeth Bouvet, euh, allez-y. Euh, non, je ne sais pas, j'ai écouté il y a des choses intéressantes mais peut-être ré, réagir à la question de, de faire des sérologies préalables à la vaccination c'est quelque chose qui me gêne beaucoup parce que d'une part actuellement nous n'avons pas de, de, de la sérologie qui nous fait à le corréable de la population donc euh, d'autre part même si on fait une sérologie, si on positif, sa sérologie après une infection, on sait que ça témoigne qu'on a été, mais ça ne témoigne pas du tout qu'on est effectivement protégé. Et en plus, cette protection, si elle existe, on ne sait pas combien de temps elle va durer. Donc, je ne, pour, pour l'instant, je ne vois pas, à moins qu'on trouve d'autres tests qui nous informent réellement. Quelqu'un en a parlé tout à l'heure, de un test qui nous dirait effectivement si les gens ont des, des anticorps protecteurs, c'est peut-être pas les anticorps neutralisants qu'on mesurait. Je ne sais pas si on a vraiment un corrélate de protection qu'on peut mettre en évidence là. Il faudrait réfléchir, mais là, je, moi, je suis un peu, j'en ai un petit peu peur de, du développement de, de, de, de, de ces sérologies pré ou post-vaccinale, qui me paraissent un peu la, la bouteille à la mer et qui me paraissent assez, assez dangereuses. Voilà, c'est une réflexion là-dessus. C'était une, une question en effet de, de, dans l'auditoire, c'était faudrait-il modifier le protocole de vaccination chez les personnes ayant déjà été infectées Et c'est vrai que quand on voit qu'il y a différentes efficacités de vaccins, euh, est-ce que par exemple, je ne sais pas si l'internaute voulait dire ça, mais est-ce que quelqu'un qui a été infecté pourrait plus bénéficier du vaccin AstraZeneca plutôt qu'un vaccin ARN hautement efficace Donc est-ce que ça pourrait avoir un impact sur la stratégie, euh, le fait en ça effet d'avoir été infecté ou pas du tout si ce n'est pas à l'ordre du jour la question se pose tous les jours. Il y mm. bien à avoir entre 10 et 20 mails par jour de gens qui me posent cette question. Mm. Donc, si quelqu'un peut m'aider à répondre, je serais ravi. Parce que je crois que c'est Brigitte qui l'a dit tout à l'heure, ou Odile, pardon, qu'il n'y a pas il de recommandation être... précise parce qu'il y a un défaut d'information scientifique fondamentale mm. sur cette question. Néanmoins, il faut répondre quelque chose aux gens qui... Donc, ma réponse, qui vaut ce qu'elle vaut, et je ne prétends vraiment pas qu'elle est loin de la définitive, c'est d'être pragmatique et de dire que quelqu'un qui a déjà fait le Covid, qui sait qu'il l'a fait, euh, donc il y a une recommandation de l'HAS qui est sage, c'est d'attendre trois mois quoi qu'il arrive, et ensuite, franchement, je ne trouve pas déraisonnable qu'il y ait une forme de rappel de vaccination, oui. considérant que l'infection naturelle a été le, le prime et que le, le, la vaccination est, est le, le rappel, et que ce n'est peut-être pas une mauvaise chose, et encore plus, peut-être pas une mauvaise chose maintenant qu'il y a des variants qui apparaissent qui semblent, oui. dans une certaine mesure, résistants à l'immunité naturelle induite par l'infection. C'est sûr que ça pose un petit problème de dose que hein, je, je, je concède, néanmoins, ça ne représente pas comme en proportion un, un, un nombre de personnes très important. C'est ce. ce que je dis, mais... Je suis J'accepte absolument toutes les critiques et je suis sûr qu'à un moment ou un autre, cette position évoluera, mais je, je fais beaucoup de mails de ce type chaque C'était une question, mais, pas du tout une critique. Non, non, mais je, ça va. Ouais. <rire> Peut-être quand même, il y a eu beaucoup d'investissements en recherche, alors pas en vaccins ni en molécules, hein, mais en France, il y a des cohortes. On est en février, on va arriver bientôt à un an hein, pour les premiers cas, il y a des études sérologiques, je pense que ce serait vraiment important euh, de savoir ce que ça donne, ce que ça dure, parce qu'effectivement les maladies sévères ça dure un peu. Je voulais juste ajouter tout à l'heure, je crois que c'est Fabrice qui a dit 18% dans l'enterrage, dans une étude sérologique qu'on a fait autour de cas PCR+, familiaux. À l'hôpital, on a 40%, mais beaucoup étaient asymptomatiques. Hein, et quatre mois après, ils ont des anticorps. Alors, on ne va pas le mettre en, en, en recommandation, c'est compliqué. Mais peut-être, c'est ce qu'on a fait en pratique, c'est que ceux qui ont été autour d'un cas, qui ont voulu savoir leur sérologie, et quand ils sont positifs, eh ben on dit, laissez un peu votre tour, même si vous bon, ils sont en général jeunes. Donc, Finalement, on voit que tout ça, c'est à cause de la priorité, parce que sinon, ce serait... Et à cause de la pénurie à gérer, entre guillemets, parce que sinon, ce ne serait pas... Voilà. Alors... Si je peux dire, quand même, oui. la question, elle est un petit peu plus dure, parce que les, les personnes qui posent la question aujourd'hui sont des, sont des gens, mettons, quelqu'un... Enfin, 72 ou 73 mmh. ans, qui a fait un Covid mmh. éventuellement sévère mmh. et qui a des facteurs de risque. Ce n'est pas la, le, le, la personne de 25 ans qui a fait un Covid mmh. gentil. De toute façon, aujourd'hui, la question de la vaccination ne se pose pas. Ce sont pour des personnes à risque. Donc, ce n'est pas si simple de... de Mais de là, le conseiller. On, va avoir, on devrait avoir les données des cohortes françaises qui et sont... La limite, c'est que pour l'instant, on n'a pas, euh, ça a été très bien dit tout à l'heure, de corrélation bien établie entre titre d'anticorps, même titre d'anticorps neutralisant et, et caractère effectif de la protection clinique. Tant qu'on n'a pas cette information précise, on est quand même dans un certain degré de brouillard, même si on, on peut faire des hypothèses, il vaut mieux avoir des anticorps que pas d'anticorps. Un titre élevé d'anticorps neutralisant, c'est sûrement mieux, mais jusqu'à quel point Il faut qu'on pose quelques questions, notamment des Alors. internautes, euh, notamment une question un petit peu qui peut être vue, enfin voilà, et qui est en effet sou soulevée de temps en temps, c'est plutôt que s'être concentré en termes de stratégie vaccinale sur la vaccination des plus vulnérables, est-ce que maintenant qu'il y a des données rassurantes, même si elles ne sont pas encore formelles, sur la diminution de la transmission, est-ce que vacciner les plus jeunes n'aurait pas un intérêt pour limiter la circulation de manière assez courte Mme Bouvet. Oui, ben, c'est évidemment une question qu'il faut se poser. Et quand on va vers ça, euh, eh bien, ça pose la question de l'acceptabilité. Donc, et Il est très vraisemblable que l'acceptabilité de la population qui, pour elle-même, n'a pas d'intérêt particulier à être vaccinée puisqu'elle ne craint pas d'être, de, de, de faire de formes graves, où elle a un risque extrêmement faible. Pour autant, elle est effectivement le réservoir de l'infection. Lui proposer largement la vaccination, ça suppose effectivement une adhésion importante, puisque si on veut avoir un impact, il faut réellement avoir une couverture vaccinale significative. Donc voilà, voilà. bien sûr, c'est une hypothèse, c'est intéressant, mais ça pose cette question de l'acceptabilité. Alors il y a un internaute, oui. il y a un internaute qui, qui, qui dit finalement pourquoi passer beaucoup d'énergie à convaincre ceux qui ne voudraient pas l'être, sachant quand même qu'il y a énormément de gens, et on ne parle pas des hiérarchies de population, qui ont envie d'être vaccinés, ce serait-ce que pour retrouver une vie, en tout cas une société un peu plus normale. Alors même s'ils ne sont pas convaincus, euh, voilà. Euh, oui, je ne saisis pas tout à fait la logique, parce que même si on avait quelques personnes supplémentaires vaccinées en mettant de côté tous ceux qui ne le souhaitent pas, euh, ça ne serait pas une situation satisfaisante en termes de circulation du virus. Et en plus, ne sachant quand même toujours pas strictement s'il y a une prévention de la transmission, ça ne permettrait pas, en tous les cas, à court ou moyen terme, de retour à une vie sociale, entre guillemets, normale. Euh, donc, ce n'est pas une bonne façon de raisonner. Et c'est encore moins une bonne façon de raisonner, c'est qu'aujourd'hui, on a absolument besoin d'utiliser les doses de vaccins disponibles, oui. même si elles sont croissantes, tout d'abord, en toute priorité, pour protéger les personnes fragiles et celles-ci, pour la grande majorité d'entre elles, souhaitent la vaccination, donc la question ne se pose même pas. Je reviens sur ce qu'a dit Elisabeth Pouvet sur l'acceptabilité de la vaccination chez les jeunes. On va avoir une grande difficulté avec cette acceptabilité, d'autant plus qu'il a été montré que cette acceptabilité était d'autant plus importante que la représentation de la gravité de la maladie est importante dans toutes les études. Donc on aura un problème d'hésitation vaccinale chez les jeunes. Donc, il y a un vrai travail d'explication de, euh, euh, préalable à faire euh, euh, pendant les mois qui viennent avant d'envisager de, la vaccination chez les jeunes. Une question notamment sur euh, est-ce qu'il sera possible de choisir son vaccin ou est-ce qu'on nous imposera un vaccin lorsqu'une fois qu'il y aura un petit peu plus de vaccins disponibles, notamment les vaccins à vecteurs antiviraux, voire peptidiques pas vecteur de il n'y en a pas. clairement Chaque vaccin aura euh, donc une, une évaluation qui aura été faite très rigoureusement. Euh en particulier pour ce qui nous concerne par l'Agence européenne des médicaments, et peut-être avec des recommandations variées. On va voir, On attend, tout le monde attendre ce qui va se passer avec le vaccin AstraZeneca. On voit que c'est difficile, puisque les Britanniques l'utilisent à tous les âges de la vie, enfin potentiellement, l à tous les âges de la vie, et les Allemands ont déclaré hier qu'ils ne l'utiliseraient pas chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Je ne sais pas quelle pourrait être la position de la France déterminée à partir de l'évaluation de européenne et l'avis de la Haute Autorité de Santé. Mais je pense que ces considérations scientifiques strictes seront la base de l'utilisation de ces vaccins. Et il peut se faire que cela puisse se présenter sous forme de choix pour une personne donnée, à un temps donné, mais ça me paraît un point un peu second. C'est clairement, qu'est-ce que l'on peut attendre de tel ou tel vaccin et, évidemment, quel est le degré de disponibilité de ce vaccin Et à partir de là, de la façon la plus pragmatique possible, d'utiliser ces vaccins pour optimiser euh, le, le nombre de personnes vaccinées et donc le vacciner au mieux. Alors, il y a des questions aussi sur, finalement, y a-t-il des contre-indications Est-ce que quand on est dialysé, est-ce que quand on est immunodéprimé, euh, est-ce que quand on est euh, cardiaque, on peut se faire vacciner Alors, on l'a vu, mais je pense que c'est bien de répéter haut et fort que... Alain. Elisabeth non, non, mais je pense que, enfin, y a, y a, comme, comme on l'a dit, il n'y a pas de contre-indication. Il y a, de a voilà. peut-être des situations où la vaccination est moins efficace, mais ça, je laisse Alain Fischer le, le dire. Mais en revanche, il n'y a pas de contre-indication, si ce n'est les phénomènes allergiques graves que les personnes auraient pu présenter préalablement. Tout à l'heure, ce, eu... qu -ce, ce qui est important, est, pardon de couper, mais je crois que c'est Odile Lonet qui l'a dit tout à l'heure, c'est que beaucoup de ces populations sont, à vrai dire, prioritaires parce qu'elles sont fragiles, ou vont l'être dans les, les semaines qui viennent. Et il est absolument essentiel qu'en même temps que la vaccination se mette en place, les études se mettent en place pour Exactement. vérifier ce qu'il en est de l'efficacité de la vaccination chez ces personnes plus fragiles et partiellement immunodéprimées. Dans la stratégie vaccinale, est-ce que chez les personnes âgées, peut-être qu'une troisième injection, si on ne s'observait, serait quelque chose qui pourrait être envisagé à ce jour ou pas On peut tout envisager, mais enfin, il faut utiliser au mieux les doses Déjà. disponibles. Il, y a, il, y a, il commence à avoir une réflexion sur une euh, troisième dose au bout de six mois, un an, en intégrant les nouveaux variants, par exemple, qui est une, pas tout à fait la même question, mais qui, qui est très très sérieusement envisagée et une question notamment sur euh, la stratégie vis-à-vis -vis des patients à cause de l'histoire de l'hépatite B qui sont euh, dans la famille de quelqu'un qui a une sclérose en plaque. Quelle est un petit peu le, la stratégie vis-à-vis -vis Il faut rappeler que le lien putatif qui a été évoqué à un moment entre survenue de sclérose en plaque après une vaccination par l'hépatite B n'a jamais été établi, parce que sinon, on part... Euh dans des fake news. Donc on peut rassurer grandement les gens sur le bon, fait je pense que la qu stratégie... qu'on peut s'arrêter là, effectivement. Exactement. Et d'ailleurs, il n'y a pas, à ma connaissance, pour l'instant, parmi les dizaines de millions de personnes vaccinées à ce jour avec les vaccins RN, de signaux évoquant la recrudescence mmh. de poussées de maladies auto-immunes, quelles qu'elles soient. Enfin, une autre question. Si donc les gens ont compris, comment est-ce qu'effectivement, on va gérer au mieux les doses et dont on ne sait pas très bien si euh, on est bien au courant euh, à combien elles arrivent par semaine, pour ne pas euh, finalement créer trop de frustration de gens qui s'inscrivent et, puis, puis, bah, et qu'on risque, c'est un peu hésitant, de décourager. Donc c'est pas facile, mais peut-être comment est-ce que le Conseil envisage d'avoir cette vision euh, des doses, et puis de dire, que effectivement, il y, a, il y a du temps après tout. Euh, voilà, il y a l'épidémie, mais les gens seront vaccinés en fin de compte. Sauf que les annonces de dire on va l'aider tous, comment, comment on fait sur le plan géographique On voit que partout c'est pas pareil. Il y a des tas de médecins généralistes qui ont pas encore. Et, et finalement, la transparence, ça pourrait être aussi ça de comment on fait et comment on prévient pour. Euh, Gérer, juste et calmer, rendre patients les gens. Euh, voilà. C'est compliqué. On... compliqué parce que l'impatience est légitime et que les gens concernés ont envie d'être vaccinés. Maintenant, la réalité, le principe de réalité, c'est qu'elles ne peuvent pas l'être toutes demain ou après-demain, et que ça se passera si on prend les populations concernées immédiatement dans, dans les semaines à venir. Alors, je pense que les, les systèmes ont eu un peu de mal, ont eu du mal à démarrer, mais enfin, je pense qu'ils se mettent en place en termes d'information. Ouais de possibilités de prise de rendez-vous. Trois, je crois, quelque chose qui a été beaucoup demandé va être en place, c'est une forme de pré-inscription. On ne peut pas vous donner un rendez-vous tout de suite, mais ou bien, et vous n'êtes pas encore tout à fait de la catégorie, mais on a votre nom et vous serez recontacté. Je pense que ça, c'est absolument essentiel. Qu'il y ait un maximum de transparence sur les doses disponibles, les doses utilisées, euh, ceci est relativement en place, mais après, l'information n'est pas toujours facilement accessible. Sachant, la difficulté est qu'il y a des variations possibles. Le vaccin de Pfizer arrive actuellement à environ 500 000 doses par semaine et ça va continuer comme ça au mois de février, sauf ouais. mauvaise surprise. Je pense qu'il n'y en aura pas. Puis en plus, après, ça s'accentuera. Il y aura plus de vaccins de Pfizer en mars, etc. etc. Mais ces plans-là qui existent, qui ont une marge d'incertitude, sont tout à fait publics et accessibles à chacun. Mais le point essentiel, c'est le premier, c'est autour de faciliter la prise de rendez-vous ouais. et le préenregistrement des personnes. Ça, de telle manière qu'elles sachent qu'elles sont dans un, une, un canal qui amènera forcément à la vaccination. Alors, je crois qu'on a merci à tous. Euh, C'était vraiment important d'avoir votre point de vue. Et en tout cas, on va vous remercier ah. tous et toutes. Merci, madame. Merci, messieurs. Et on nous allons bien, dans quelques instants, effectivement, poursuivre ces débats, cette conférence débat ici à la Sorbonne, dont le grand amphi théâtre de la Sorbonne, nous avons vu effectivement à la fois les aspects médicaux, scientifiques, on a compris que cette crise était épidémique, était tout à fait inédite, exceptionnelle et que donc elle avait un retentissement majeur sur l'ensemble des sociétés, pas d'ailleurs de la même façon, de la même manière dans des sociétés différentes, riches, pauvres, etc. touchons des populations différentes, souvent, vous nous l'avez dit, les uns et les autres fragiles, évidemment, et les précaires en, en priorité. Il était donc important pour les organisateurs, aujourd'hui, de nous intéresser également aux retentissements sociaux, à l'histoire, à l'éthique, à la sociologie et évidemment aux sciences de l'information en intégrant, évidemment, dans cette période, la puissance d'Internet et des réseaux sociaux.